Bonjour, je suis Armelle Simine, je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement au changement par le biais de la lecture des blocages inconscients et la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. J'aimerais faire cette vidéo parce que euh, j'aimerais mettre un éclairage <rire> et des précisions sur ma façon d'accompagner et aussi ce que le changement implique. En fait, euh, quand les gens viennent me voir, les gens veulent... Un changement ça c'est clair sinon on vient pas me voir et généralement quand les gens sont là ils me disent bon voilà la situation que je suis en train de vivre elle n'est pas satisfaisante pour moi ou je ne la veux pas du tout et j'aspire à autre chose je vis une relation en réalité moi je ne suis pas totalement satisfaite et en même temps ce que j'aimerais c'est j'aimerais qu'on m'accorde un peu plus de temps, j'aimerais plus de respect, j'aimerais en fait avoir une place vraiment spéciale auprès de quelqu'un. D'accord Donc quand vous venez me voir, vous allez me déposer vos aspirations profondes, ce qui est cher à votre cœur et ce, le changement que vous souhaitez vivre en fait. Jusque là tout va bien. Là où c'est que quand moi j'ai cette information, et eh bien, je vais aller voir qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement. Et quand les gens viennent me voir, je, forcément, je vais réaligner votre façon de penser, le comportement que vous allez avoir, les émotions qui sont générées avec, ce qui se pose dans votre mécanisme inconscient qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, en fait, je vais réguler étage par étage et je vais là où ça coince pour que l'alignement se fasse, pour que vous puissiez vivre le changement que vous souhaitez et que vous avez déposé en séance. Bon, sauf que, sauf que c'est important en fait euh, que vous prenez conscience que le changement est impliquant. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y avait rien à changer là où vous êtes, vous ne serez pas venu me voir et vous serez resté dans ce qu'on appelle un malheur confortable ou dans votre zone de confort. Ça veut dire que vous extirpez de là, va vous demander de changer votre façon de voir les choses, votre positionnement, savoir dire non, poser vos limites et, et de fonctionner différemment. Si vous fonctionnez de la manière dont vous vous faites là, rien ne changera. En réalité, vous avez besoin de personne pour vous accompagner pour ça. Sauf qu'en fait, quand vous désirez un changement, il y a un changement qui est désiré, mais vous ne voulez pas qu'on, pour certaines personnes en tout cas, ils ne veulent pas qu'on touche quoi que ce soit chez eux. Quoi. Il ne faut pas Bougez les meubles, il faut pas qu'il y ait d'inconfort, il faut pas qu'il y ait quoi que ce soit, comme si votre vie aujourd'hui, demain et après demain sera le même. Mais c'est impossible, c'est impossible. Si vous demandez un changement, forcément qu'il y aura une modification dans votre façon de vivre les choses, dans votre façon de recevoir les choses, dans votre façon de vous comporter. Donc à partir de là... En fait, je pense que c'est important de prendre conscience que le changement, si vous voulez changer quelque chose en vous, parce que vous voulez vivre ce qui est cher à votre cœur, vous voulez vivre vos rêves, vous voulez être au cœur de ce qui est important pour vous, c'est ok, mais acceptez que, aussi qu'il y ait des changements dans votre vie courante, des changements avec les personnes dans avec qui vous êtes. Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui vient me voir et qui me dit « Moi, Armel, euh, je suis avec quelqu'un, je l'ai rencontré, c'est super, c'est magnifique, mais voilà, je, je vois qu'il est disponible, mais pas totalement, et j'aimerais bien, en fait, quelqu'un qui m'accorde une réelle place dans sa vie, autant que moi, j'accorde je, je, une place dans sa vie, et j'aimerais vraiment ressentir ça pour construire une relation. Ok, super je vais aller voir où est-ce que ça bloque, qu'il fait qu'elle fonctionne de cette manière-là et qu'il fait qu'elle a attiré à elle un homme qui ne lui accorde que 30% de son temps plutôt que plus que ça pour qu'elle puisse s'épanouir, on va dire. À partir de là, on va travailler, ça veut dire qu'on va travailler votre vibration. Dès lors qu'on touche à votre vibration, il y a un changement réel qui va se faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a la possibilité que cette personne reste ou pas. Il y a la possibilité que, du coup, qu'elle prenne conscience que la personne avec qui elle est ne peut pas contribuer à son vrai bonheur. Alors, quand on vient me voir et qu'on me dit « Armelle, en fait, il y a un souci, parce que depuis la séance, ça ne va plus avec mon, mon chéri. Euh, » C'est pas que ça ne va plus. C'est que vous, tu prends conscience qu'au final, cette personne avec qui tu es, dans laquelle tu as été un, dans un véritable leur, ne te correspond pas. Donc, tu viens juste d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe et ça ça ne devrait pas être un problème alors ok c'est inconfortable mais ça ne devrait pas être un problème ça devrait être une étape dans lequel tu prends conscience que la personne prend conscience que là où j'étais je me suis menti à moi même j'ai négocié avec mon rêve avec ce qui est important pour moi je vous redonne un exemple aussi un autre exemple euh, je parle je vous parle aussi par exemple euh, d'une un, patiente qui est venue me voir et qui me dit « Bon ben voilà, moi je suis à la fois une femme d'affaires, une mère, euh, une femme, j'ai du mal à tout concilier et d'avoir de l'espace pour moi. »« Ok, elle a déjà fait pas mal de thérapie jusque-là, elle, elle a fait un burn-out, elle a fait une dépression et on lui a, a conseillé de venir me voir. »« Ok, donc qu'est-ce que tu veux, moi, aujourd'hui je veux pouvoir retrouver un équilibre, je veux de l'harmonie, telle est sa demande. Mais ok, si telle est sa demande, je vais aller voir dans sa structure inconsciente qu'est-ce qu'elle a mis en place qui fait qu'elle ne peut pas bouger en fait, qui fait que malgré les efforts qu'elle a mis en place pour que ça change, elle n'y arrive pas. À partir de là, en fait, il en est ressorti que c'est euh, une mémoire, transgénérationnelle qui a été transmise de génération en génération qui fait qu'elle, elle perpétue inconsciemment et de manière mécanique le fait qu'il va falloir qu'elle privilégie sa vie professionnelle plutôt que sa vie de maman. Elle, ça ne lui correspond pas, c'est ok, on va faire le nécessaire pour qu'elle prenne conscience de ça, mais ce changement de paradigme va être impliquant pour cette personne, bien sûr ça ne va pas se faire comme si de rien n'était. Non, ça va être impliquant parce que ça va demander un réaménagement au niveau du temps, de l'attention qu'elle accorde, d'aller vers un terrain dont elle n'aura pas l'habitude parce qu'elle est formatée à être une femme d'affaires et laisser le reste de côté. Mais c'est sûr que s'il faut fonctionner autrement pour retrouver cette harmonie et laisser davantage d'espace pour elle, ça sera forcément inconfortable parce que ça sera nouveau, ça sera nouveau. On fait la séance. Quelques jours après, cette personne, poum, elle a des douleurs dans son corps. Euh, et là, en fait, elle m'appelle en me disant, il y a un problème. La séance n'a pas fonctionné. En fait, ça ne va pas du tout. Depuis la séance, ça ne va pas parce que j'ai des douleurs dans mon corps. Euh, non, en fait. Tout va bien, justement. Ton corps est en train de digérer l'information. Ton corps est en train... De te faire comprendre qu'effectivement ton mode de fonctionnement auparavant n'est pas écologique pour toi parce que quand on enlève ce voile et cette mémoire transgénérationnelle il reste quoi il reste ce que tu as choisi ce qui ce mode de fonctionnement qui est là donc en fait il faut juste prendre le temps de digérer l'information le corps traite l'information à ta place tout va bien en fait donc cela pour dire que si vous voulez un changement ça implique des modifications, ça implique que votre corps libère l'information, que votre corps s'exprime aussi. Mais ce n'est pas parce que votre corps s'exprime que ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'après une séance, il y a une migraine que ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a peut-être eu de la résistance par rapport à l'information qui est ressortie là, et c'est correct, en fait. Permettez que votre corps soit à votre service pour vous aider à faire le pas. Donc C'est pour vous dire que votre corps est votre meilleur ami aussi dans cet accompagnement par rapport au changement. Donc voilà, je vous donne l'exemple aussi d'une autre personne qui vient me voir et qui me dit « Moi, je veux rencontrer une relation amoureuse dans laquelle j'ai envie de tomber amoureuse encore une fois, rencontrer un homme avec qui je me sens merveilleusement bien. » Elle me dit « Bon voilà, moi j'ai été amoureuse de quelqu'un, ça a été difficile, cette séparation était difficile et je ne veux plus vivre les choses de cette façon-là. » D'accord donc, tu veux un couple épanoui différemment dans un schéma qui est différent. Ok, d'accord. Donc, on fait le nécessaire, on retravaille, on fait tout, on retravaille la vibration. Fatalité, ce qui est, fatalité, en fait, ce qui est très très bien, c'est que cette personne rencontre la personne qu'elle désire. Cette personne tombe amoureuse, c'est génial, c'est magnifique. Et à cet instant-là, il y a une grosse panique à l'intérieur de cette personne. Elle me dit, ah, j'ai un problème parce qu'en fait, suite à des séances, j'ai des grosses paniques. Euh, non. La première chose, c'est déjà, tu peux avoir de la gratitude d'avoir rencontré la personne avec qui tu es amoureuse et avec qui ça se passe bien. La deuxième, c'est s'il y a de la panique, c'est qu'il faut respecter le rythme que votre corps vous demande. Votre corps est votre ami, il est là pour vous. Donc, cela pour dire que quand on aspire à changer quoi que ce soit dans notre vie, ça nous demande aussi de réapprivoiser... Un nouveau mode de fonctionnement et ça, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la douceur, ça va demander aussi, euh, euh, dans cette notion de changement, de traverser. Pour ça, c'est pas, c'est pas inconditionnel, mais de traverser l'inconfort. Voilà. Ça veut dire que quand vous souhaitez le changement, ça veut dire que vous êtes en train de dire, là, je suis dans un malheur confortable, je suis dans une zone qui est confortable, mais qui au final n'est pas écologique pour moi. Mais pour sortir de là, c'est important que vous acceptez qu'il y a des moments d'inconfort. Il y a des moments d'inconfort. Mais si vous vous arrêtez au moment d'inconfort pour dire, ah non, les séances avec Carmel, c'est vraiment remuant, il faut que j'arrête parce que comme ça, il faut que j'arrête le travail sur moi parce que oh, j'ai tellement d'angoisse ou j'ai tellement de peur à l'intérieur de moi. Donc il faut que j'arrête pour respirer un peu. Euh, non, en fait. Le travail, quand vous venez en séance, le but des séances est de vous faire du bien. Le but des séances est de vous accompagner pas à pas vers ce changement qui parfois est sollicitant et qui parfois est remuant. Voilà. Chacun va à son rythme, mais dès lors que vous rencontrez un inconfort et que vous dites « Ah non, les séances c'est trop pour moi, j'y vais pas », vous êtes juste en train de vous dire que le changement que vous souhaitez, que vous aspirez dans votre cœur, vous n'y êtes pas prêt. C'est ça en fait. Moi, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, j'ai envie de réagir, c'est juste pour vous dire que, ou, comment dire, vous, vous faites fausse route, en fait, dès lors que vous rencontrez un inconfort, c'est justement à ce moment-là que vous avez besoin de reprendre une séance, justement pour dépasser ça ensemble, pour qu'il qu y ait quelqu'un de dire « Oh là, c'est difficile, je n'y arrive pas !» Et c'est justement à ce moment-là que vous avez besoin de quelqu'un. Mais peu importe si vous m'appelez moi ou quelqu'un d'autre. Mais c'est juste pour vous dire que si vous arrivez, vous dites « Ok, j'aspire à un changement », vous arrivez à un moment où c'est inconfortable et vous dites « C'est à cause de la séance ?» Non. Non. <rire> la séance, elle vous a amené à traverser une zone d'inconfort pour vous permettre ensuite, ensuite d'être au cœur de ce que vous souhaitez. Mais juste une chose en fait, c'est que la raison pour laquelle vous êtes là où vous en êtes et que vous ne où le changement n'est pas, c'est parce que vous n'avez jamais osé traverser cette zone d'inconfort-là. C'est ça, en fait. Donc, qui dit « Ok, je veux du changement », ça veut dire que là, je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner, pour traverser cette zone de confort, pour traverser ce que, déjà, il faut déjà dire « Qu'est-ce qu'il faut que je traverse qui est si difficile pour moi, qui fait que jusque-là, je n'ai pas traversé la rive ?» Et la deuxième, c'est que cette personne puisse vous accompagner pour aller de l'autre côté, et ça, c'est mon job, c'est mon job. Ça ne veut pas dire que c'est inconfortable systématiquement. Non, en fait, non. Et vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligatoire que ça soit inconfortable. Mais il y a des moments où c'est le cas. Voilà, et vous avez besoin d'accepter aussi de vous réconcilier avec la notion d'inconfort comme n'étant pas, euh, on va dire, un mur face à vous. Mais non, c'est quelque chose que vous auriez besoin de traverser parce que c'est justement... C'est justement parce que vous avez peur de traverser l'inconfort que vous n'êtes pas allé jusqu'au de l'autre côté. Voilà, que vous n'avez jamais osé réaliser vos rêves, être au cœur de. J'avais une aspiration en fait, c'est qu'on m'aime profondément pour ce que je suis. Ça c'est mon désir le plus intense. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est le moyen par lequel on passe en fait. Le moyen par lequel on passe, on ne le sait pas. Parfois, on aspire à quelque chose et on ne peut pas dire « Waouh !» en fait, dans le respect dans lequel j'aimerais être, comme cette patiente qui dit « Moi, j'ai envie d'être aimée par quelqu'un », ça impliquerait le fait qu'elle quitte cette personne. Mais oui, ça peut être ça. Et alors Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça va, au moins, si cette personne vous quitte, vous allez pouvoir aspirer à rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Donc, si vous voulez du changement, acceptez que ça déménage autour de vous, acceptez que ça bouge autour de vous. Et, et, et justement, je, je parlais de moi, j'aspirais à être aimée pour ce que je suis. Je ne pensais pas que ce cheminement-là qui était si intense dans mon cœur impliquait que je me positionne différemment vis-à-vis -vis de ma famille. Ça n'a pas été simple. Je ne vous dis pas que ça a été simple. Non. J'ai pris le temps que j'avais besoin. Oui, je me suis fait accompagner, certes, parce que j'en avais besoin. Voilà. Donc, je ne suis pas venue voir mon accompagnateur en disant « Ah ben non, il y a un problème en fait, parce que suite à la séance, c'est le bordel dans ma famille. » Non C'est le bordel parce que ça, la séance me permet de voir, effectivement, d'avoir en conscience ce que j'ai besoin de changer. Et à partir de là, une fois que j'ai conscience de ce que j'ai besoin de changer, la question c'est de dire « Est-ce que j'accepte de prendre la décision nécessaire ?» Ou « Est-ce que j'accepte d'écouter mon cœur est ce qui est bon pour moi ?» Ou « Je choisis en fait ?» Est-ce que je choisis toujours de satisfaire les autres ou est-ce qu'à un moment donné je suis capable de me choisir Et à un moment donné quand je suis capable de me choisir, oui c'est sollicitant, c'est vrai Parce que ça demande parfois des renoncements, ça demande parfois de dépasser ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'être jugé à mal, ce sentiment euh, aussi de blesser, de toucher les autres. Oui c'est sollicitant parce qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de façon de faire, de vivre et de penser les choses. Mais pourquoi en fait C'est ça que vous devez vous rappeler, pourquoi Pour votre bien, par amour pour vous, pour que vous puissiez vous sentir au mieux et bien. J'espère que ces quelques mots vous ont amené de la clarté euh, sur l'accompagnement que je propose. Oui en fait, je suis quelqu'un qui est passionnément passionné de ce que je fais parce que je me suis donné les moyens en fait pour que ma vie change et ça a été le cas et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est que tout changement est possible. Tout ce que vous aspirez dans votre cœur est possible. Mais ça va vous demander, ça va vous solliciter effectivement de changer le décor autour de vous. C'est comme si vous allez vous dites, ok, vous, vous faites solliciter une architecte et vous dites, moi, j'ai besoin de fou, de respirer chez moi. J'en ai marre, c'est encombré, j'ai besoin de me sentir bien. Et à l'instant, la personne vient, vous dites, ah non, il ne faut, il faut toucher à rien en fait. On ne peut pas bouger les meubles, il ne faut rien bouger, il ne faut rien toucher, il ne faut rien enlever. Euh, non, ne la sollicitez pas si vous n'êtes pas prêt à changer et arrêtez de vous plaindre, tout simplement. C'est juste que euh, l'accompagnement, en fait, dans le changement... Euh, il est sollicitant, mais ce n'est pas parce que c'est sollicitant que ça veut dire que vous ne pouvez pas aller à votre rythme, vous pouvez aller à votre rythme, et chaque fois où vous allez bûcher, où ça va être difficile pour vous, mon job c'est justement d'être là pour à la fois euh, vous soutenir, vous encourager, euh, vous, comment dire, euh, vous encourager, mais aussi d'être de, de, de, de, là en douceur et avec empathie dans ce que vous traversez, et quand ça sera nécessaire, mon job ce sera aussi de vous booster, bien sûr, de vous booster, de vous solliciter pour que vous dépassez votre limite et quand ça sera nécessaire de le faire, oui, je vous regarde dans les yeux, je vous dis que je le ferai parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me fasse en fait. Voilà, donc c'est une façon je pense très entière <rire> dans mon accompagnement mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je serai au plus près de vous pour vous accompagner à mettre en place et à vivre de manière concrète et dans votre quotidien le changement que vous souhaitez. Alors si vous avez envie de cette transformation de manière réelle, vous êtes au bon endroit. Voilà, je vous y accompagnerai. Mais si effectivement vous ne voulez pas toucher à quoi que ce soit et vous ne voulez pas que les choses changent, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que je ne pas vous aider. Je ne pas vous aider concrètement en fait. Voilà. Tout ça pour dire que les séances d'accompagnement sont là pour vous faire du bien. Elles sont là pour vous accompagner dans votre bien-être. Aller vers son bien-être implique que vous auriez besoin d'accepter de changer, que votre environnement change, que vous ouvrez les yeux sur les personnes qui sont autour de vous et que vous, vous puissiez faire un choix en conscience de ce qui est bon et juste pour vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce qui a été dit là, je serais ravie de vous répondre et de vous lire. Euh, je vous dis à très vite. Au revoir.